pas bah, ces annonces Personne ne va travailler Vous voulez travailler non. non, vous voyez Non Non, non, non Voilà Moi voilà. bon. va travailler moi bah, Tu veux travailler bon. ouais. Alors faut travailler Mais comment on fait pour travailler Quand on est dans une classe Comment on fait pour comme... travailler les enfants S'ils veulent pas travailler ne hein si veulent pas travailler oui. Comment on fait dans une classe si les enfants ne veulent pas travailler Comment ah, on fait Parce que je veux pas. Bon, d'accord, Et comment on fait pour si non. tu ne veux pas Euh.. Pour écrire, non Ah faut écrire avec l'IST. Bon. Ah, des adultes. Pour les grands adultes, vous ne voulez pas travailler. Donc les enfants ne veulent pas travailler. Ok. Non. Donc, moi je suis prof de philosophie, je suis ma je m'appelle Rachel, et je vous dis qu'il faut travailler. Vous me dites que vous ne voulez pas travailler. Alors moi je suggère que les enfants, ils fassent de la peinture. Qui voilà. veut travailler Qui c'est -ce qui veut travailler là Vous voulez travailler Oui. Oui oh, à quoi À oui. là, tu veux travailler. Oui. Tu veux travailler à quoi Ah euh, non, mais au foot. Bon, bon, on, on va travailler au foot. Tu veux devenir fou toi Bon. C'est Aïe aïe aïe. Bon. Donc je dis à l'inspecteur, ils ne veulent pas travailler, ah. donc il n'y a plus de méthode pédagogique. La pédagogie, c'est fait pour travailler. Et comme plus personne ne veut travailler, on fait plus de pédagogie. Ah, on, fait grève. on fait grève Non, la grève, oh, alors, si. oui, on fait grève. Oui, oui, oui, Mais oui, parce oui. Donc je propose <cười> que désormais, il y aura des, des cours de banderoles, des okay. cours... Des cours ouais. de, de machin, comment on des travaille à la presse, des voilà, des cours comment on fait les bons. Comme une h jusqu'à jusqu'à midi 30. Jusqu'à midi 30. Oui, okay. pas, pas, vous, euh, nous aurez pas pas. vous nous ouvrez la graille. Pardon Vous nous ouvrez la graille. D'accord, la graille. Okay, la graille. Des la graille. Des Alors, vous êtes inspecteur, désormais, il y aura cours de banderole, à non, midi 30, les pas, à à bon, et il faut apporter à manger. Et bon, vous voulez manger quoi Vous voulez manger quoi des frites. Euh, ah, des frites. Des grecs Oui Des, oui. des, oui. des Ok. Alors des grecs, des frites. Et vous ne téléphonez pas. Parce que si on téléphone, c'est défendu de téléphoner. Au bout de oui. 25 fois, c'est harcèlement téléphonique. Crac Tout le monde va en prison. Il bon. est là. Oui Voilà, oui. donc on va pas en prison. C'est où C'est C'est ici. Maintenant, l'école, elle sera dehors. On met toutes les tables dehors. D'accord oui. Parce okay. que dehors, c'est mieux. Parce que dedans, c'est si enfermé et dedans, c'est si en Dehors, c'est bien, oui. dehors, on est d'accord. On va Il y des mains, il y a des meufs. Il y a des meufs. En tant que professeur de pédagogie, oui. désormais, on fait vivre des femmes. Des femmes partout. Dans l'école, partout des femmes. Des femmes à droite, des femmes à gauche, partout, a des femmes. Partout, voilà, mais oui, et des blanches. Blanches. Blanches. blanches. Oui, des non, blanches. Non, la République, c'est l'égalité. Donc, il faut des blanches, il faut un quota de blanches, un quota de bretonnes, un quota de juives, un quota de crypto-palestiniens. Vive la Palestine, vive la... Lui Palestine, voilà, Et vive, vive la France, aussi. Et vive la France voilà, ah. -il. Et vive la France. Et vive la Romanie. Et vive la Roumanie. Oui, vive la Romanie. Oui, vive la Roumanie. Voilà, voilà. Il y a un barrio Bon, c'est pas grave, Donc, voilà. Merci. Aussi Merci. Au revoir. Bonne journée.